D'abord, je, je m'excuse pour ma voix et le fait que je m'arrête à peu près 50 fois pendant la présentation pour me mais je suis bien malade, ça tombe assez mal. Je vais essayer de faire au mieux et j'espère que vous me comprendrez quand même. Donc je vais vous faire une, une présentation. Alors je vais vous présenter un petit peu de quelle labo je viens aussi, parce que vous ne connaissez pas forcément. Je vais vous faire une présentation en fait assez synthétique d'un travail de thèse que j'ai encadré euh, ces trois dernières années. Ali était d'ailleurs dans le jury l'année dernière sur bah, en fait, l'activité de recherche que je mène en ce moment au laboratoire, qui fait pas mal écho à la thèse de Justine, si vous êtes déjà un petit peu au courant de ce que fait Justine dans sa thèse, je pense. Euh, donc sur les influences du paysage, sur l'abondance des abeilles sauvages, leur diversité et le service de pollinisation en série permanente. Et j'ai bien évidemment associé mon doctorant, Colin Vendrette, euh, euh, à cette présentation. Donc le labo, que euh, peut-être vous ne connaissez pas du tout, on s'appelle Agronomie Environnement. Euh, une équipe qui s'appelle Agisem, là encore ça va faire écho à des choses que vous faites, agriculture, biodiversité, services écosystémiques et évaluation multicritères de des systèmes agricoles. Donc on est une UMR INRA et Université de Lorraine et moi je suis euh, Université de Lorraine puisque je suis maître de conférence On est une unité euh, assez spéciale parce qu'on est basé sur deux sites, Nancy et Colmar. Nancy c'est plus les enseignants chercheurs, Colmar c'est plus les INRA. Ce qui n'est pas sans difficulté puisque Nancy-Colmar, si vous avez une petite L'idée de la géographie de l'Est, c'est à peu près deux heures de route euh, entre les deux sites. En termes d'échanges au quotidien, ce n'est pas forcément super évident. On est neuf enseignants-chercheurs, donc plutôt sur Nancy, cinq chercheurs plutôt sur Colmar et quatre techniciens. Et on a des objets d'études, donc autour de ce grand thème général que je vous ai mentionné juste avant, euh, des objets assez variés et des échelles assez variées. Donc on ne traite pas que de paysages chez nous. Je suis même un petit peu un électron libre sur le paysage, bien que maintenant il y a des collègues qui sont dessus aussi. Donc, on va traiter de faune du sol, microfaune, macrofaune, de flore des prairies. La prairie, c'est vraiment quelque chose, un objet d'étude assez important pour nous. D'adventices, d'insectes auxiliaires et pollinisateurs. Et là, du coup, ça fait très écho à, à ce que fait Justine. À des échelles euh, très différentes, de la micro-parcelle pour les collègues microbiologistes du sol, jusqu'au paysage et au territoire pour euh, ce qui me concerne, ou ce qui concerne aussi quelqu'un que vous connaissez pas mal, qui est Olivier Terron, qui était avant en face, je crois, de l'autre côté. Hein qui est maintenant dans notre équipe, qui est basée à Colmar et qui est même notre euh, nouvel animateur d'équipe. Donc ça a ouvert euh, bah, des portes sur euh, paysages et territoires qui n'étaient pas forcément vraiment dans, dans l'équipe. Alors le contexte, bah, je vais le faire assez vite parce que c'est des choses que je pense vous connaissez bien euh, dans le laboratoire, donc c'est euh, autour de l'idée que les facteurs anthropiques, alors ici euh, centrés sur euh, intensification des pratiques agricoles et conjointement, altération des paysages, euh, ont des conséquences sur la biodiversité qui eux-mêmes ont des conséquences sur euh, les services écosystémiques. Je ne vais pas développer tout ça, je pense que vous, vous connaissez très bien euh, ça. Avec bah, un exemple qui va être mon focus d'étude qui est le service de pollinisation. Alors, avec un choix de ne travailler dans notre cas que sur euh, une partie des pollinisateurs potentiels, qu'on dit être les pollinisateurs les plus efficaces, que sont euh, les abeilles, au sens large, donc les hyménothérapidés. Derrière lesquels on met bah, les abeilles mellifères, euh, les bourdons et les abeilles sauvages, en bon, sachant que bourdon euh, se met aussi dans abeilles sauvages, mais qu'on distingue souvent dans les études. Euh, donc l'abeille mellifère, c'est l'abeille des ruches, évidemment. Et en fait, nous, on s'intéresse beaucoup plus à cette partie abeilles sauvages. Donc ça représente près de 1000 espèces en France, donc c'est absolument pas négligeable en termes de diversité et absolument pas négligeable non plus en termes de services. Voilà. Alors. Encore, je pense que c'est des choses que vous connaissez, je ne vais pas m'attarder. Euh, ces abeilles, ces hyménoptères sont en déclin depuis quelques décennies. C'est un déclin multifactoriel. Ça a été beaucoup étudié chez l'abeille domestique. Ça allait de plus en plus sur les abeilles sauvages, avec de multiples causes. Par exemple, les espèces introduites, par exemple, le changement climatique. Ça, ça ne va pas du tout être notre focus. Tout, on va beaucoup plus focaliser là-dessus et, même dans mon cas, plus précisément sur les aspects très paysagers, Bien que ça, ça soit très important, on a fait le choix nous de d'écarter un petit peu cette partie intensification des pratiques pour focaliser sur paysages. Euh, paysage. Je vous montrerai par quelle stratégie méthodologique on a fait ça. Alors juste pour vous donner un petit exemple des paysages euh, lorrains et de leur évolution depuis une cinquantaine d'années, euh, on est sur des paysages, donc ça c'est en Moselle, euh, pas très loin de là où on a fait le terrain, on est sur les paysages et des systèmes de polyculture élevage, alors qu'ils ne doivent pas être tout à fait similaires à ce que vous avez ici. Nous, notre rotation type actuelle, par exemple, en Lorraine, c'est Colzablé-Orge. Ça ne doit pas être le cas euh, potentiellement ici. Je ne sais pas quelle est votre agriculture, mais on a, voilà, en termes d'évolution de, paysagère, des choses assez communes qu'on retrouve dans toute la France, avec des évolutions qui sont liées à l'agriculture, mais pas que. On voit par exemple la création de l'autoroute qui va à Strasbourg, donc l'intensification euh, en termes d'urbanisation, en termes d'emprise de, des infrastructures écologiques c'est quelque chose aussi qui a fortement modifié les paysages, mais nous on fait vraiment le focus sur les modifications liées à l'agriculture, comme l'homogénéisation des paysages, comme la diminution des éléments semi-naturels, comme l'augmentation du grain avec l'augmentation de la taille des parcelles. Donc c'est vraiment par cette entrée-là qu'on rentre sur l'intensification des paysages. Donc il y a un élément du paysage qui est assez important dans les paysages en France, et dans nos paysages de polyculture élevage, c'est la prairie. Et c'est vraiment un des gros focus de notre équipe. C'est un objet d'étude important depuis, depuis toujours en fait. C'est un élément du paysage extrêmement important pour la biodiversité en général et pour les pollinisateurs en particulier. Et ça je pense que c'est une stade que vous connaissez assez bien, la diminution d'environ un tiers des surfaces de prairies à l'échelle de la France depuis une quarantaine, cinquantaine d'années. Et c'est quelque chose qu'on retrouve complètement en Lorraine. J'avais fait il y a quelques années une étude pour le PNR Lorraine, qui visait à évaluer l'évolution des paysages depuis une dizaine d'années sur un nombre de carrés échantillons dans le parc euh, important. Alors il est en deux morceaux le parc, hein, c'est un des seuls parcs en France qui est comme ça, avec le, ce qu'on appelle le sillon euh, Moselland ici, qui est l'autoroute en fait entre Nancy et Metz. Et donc il est vraiment en, en, en deux parties. Et on avait étudié euh, bah, ces carrés échantillons sur un pas de temps de 10 ans à partir de photos aériennes. Et on se rend compte, alors les deux, les deux occupations du sol important à avoir ici, c'est culture en marron et, et prairie en vert, euh, d'une diminution assez drastique, et pourtant c'est pas la zone la plus impactée forcément dans, dans le territoire du parc, avec une diminution très très importante des prairies, notamment les prairies permanentes. Et nous même à l'échelle du travail de la thèse là sur 2-3 ans de, de prospection dans notre site d'études, on a vu très clairement des prairies tournées qu'on qu ne retrouvait pas d'une année à l'autre. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez impactant dans, dans nos régions. Et pourtant, ces habitats, alors les prairies, mais les habitats semi-naturels au sens large, sont extrêmement importants pour la biodiversité, sont extrêmement importants pour les pollinisateurs et en conséquence pour le service de pollinisation. Donc euh, ce graphique-là montre par exemple euh, l'importance de la quantité d'habitats semi-naturels dans les paysages bah directement pour le service rendu aux parcelles cultivées, puisqu'ici on a un nombre d'espèces d'abeilles à l'intérieur des champs de colza qui, euh, qui augmente donc potentiellement un service de pollinisation qui s'améliore dans les paysages fortement euh, constitués par des habitats semi-naturels. Donc ça c'est important euh, spatialement, c'est important aussi temporellement, puisqu'en fait ces habitats semi-naturels bah, proposent une ressource qui est disponible euh, le long de l'année, contrairement à certaines ressources mellifères cultivées, qui sont massives et qui sont très intéressantes pour certaines espèces, mais qui sont là très temporairement, comme les champs de colza, donc ça, ça fait vraiment totalement partie de nos paysages en Lorraine, et donc qui prennent le relais, soit en amont, en tout début de saison, avant la floraison du colza, qui chez nous a lieu autour de mi-avril, mi-mai, en fonction des saisons, donc qui prennent le relais avant et qui prennent le relais après, donc là on est vraiment juste au début de la floraison, avec un réseau de haies, ici assez dense par rapport à nos paysages, ce n'est pas du tout du bocage, euh, avec là par exemple les saules en fleurs en début de, de saison. Donc il y a vraiment un aspect de ressources euh, disponibles spatialement, de manière hétérogène dans le territoire, et aussi, d'un point de vue temporel, sur l'année c'est super important pour les pollinisateurs d'avoir des ressources à disposition ben, tout au long de l'année, et des ressources différentes. Donc ça c'est pour la partie butinage, avec cette constance de la ressource, et c'est aussi important pour les sites de nidification, donc on pense toujours à abeilles domestiques, donc ruches, pas forcément besoin du paysage. En fait, parmi les près de 1000 abeilles dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y en a 70% qui sont à nidification dans le sol. Donc les éléments pérennes du paysage sont extrêmement importants pour ces espèces-là. Et c'est des zones refuge, en fait pour la nidification par rapport aux zones cultivées, donc potentiellement retournées. Voilà donc. Alors n'exclut pas le fait que les surfaces cultivées mellifères sont très importantes pour un certain nombre d'espèces. En revanche, notre focus est vraiment de travailler sur les, inf les infrastructures agroécologiques euh, agro euh, en complémentation euh, du colza. J'ai vraiment résumé les choses en termes d'objectifs et puis je vous montrerai les trois grands résultats qui vont derrière ça. Par rapport à tout ce contexte que je vous ai présenté, on a vraiment cherché à savoir quelle était l'influence du colza et des habitats semi-naturels sur les abeilles sauvages dans les prairies permanentes, en essayant de voir si parmi les groupes d'abeilles, il n'y avait pas des réactions différentes aux colzas, aux habitats semi-naturels. Également voir l'influence du colza de l'année précédente sur l'abondance d'une espèce en particulier qui est une abeille solitaire, qui en fait ont ses œufs, l'année N, qui vont éclore l'année N plus 1. Donc potentiellement le nourrissage des larves en période de floraison du colza, ça peut être impactant sur l'émergence l'année suivante. Et enfin, on parle toujours de pollinisation, de service de pollinisation, mais souvent on ne va pas au bout de cette démarche-là. Et on considère que le proxy euh, diversité des pollinisateurs, bah, ça suffit. Ce qui est souvent vrai, mais c'est intéressant quand même de le quantifier, ce qui n'est pas toujours forcément fait dans la littérature. Donc nous on a fait le choix de partir sur euh, l'impact du paysage, sur la pollinisation. Alors là encore, service de pollinisation, on entend souvent service de pollinisation rendu aux cultures, par exemple au colza, il euh, y a des manips sur les fraises, il y a des manips sur les pastèques, etc. Nous, le parti pris, c'était vraiment travailler sur la pollinisation des espèces sauvages, donc qui vise à pérenniser la diversité floristique des prairies, par exemple. Et donc, on est parti sur une espèce sauvage assez commune dans nos prairies, qui est la cardamine des prairies. Je vous expliquerai pourquoi euh, tout à l'heure. Donc, en termes de méthode... Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait un peu écarté la partie intensification des pratiques. Alors pourtant, on sait que c'est extrêmement important, mais on ne peut pas mêler tous les facteurs explicatifs dans une même manip. surtout quand on fait du terrain pour acquérir ces données, à moins de multiplier les sites, c'est très difficile de, bah, de couvrir tous les gradients. Donc nous, on est parti sur l'idée de mettre ça de côté en travaillant uniquement sur des prairies permanentes plutôt extensives, donc en homogénéisant vraiment les pratiques qui sont faites à l'intérieur de ces parcelles, et plutôt en orientant ça vers des pratiques plutôt très extensives, donc très favorables aux pollinisateurs, de manière à partir de ces prairies assez homogènes de ce point de vue-là, en tout cas on va essayer de le faire, de travailler sur des gradients paysagers, où vraiment on cherche à expliquer quels facteurs paysagers sont importants sur la biodiversité des abeilles dans les prairies. Donc pour ça on a travaillé en partenariat avec le PNR Lorraine, pour sélectionner ces prairies homogènes, Donc, on a fait le choix de travailler que sur des prairies en MAE depuis au moins 5 ans. Et le fait de travailler avec le PNR, ça nous a ouvert ça, on n'aurait pas pu forcément le faire sans. On a homogénéisé en termes de surface pour avoir des choses assez cohérentes par rapport à la surface moyenne de la prairie permanente de Lorraine. Et on est parti sur euh, des modes de gestion uniquement en fauche pour ne pas avoir l'effet pâturage qui est quand même assez euh, contraignant pour les abeilles et plus difficile pour nous à évaluer. Donc, évidemment, les fauches tardives euh, en MMA. Et donc, on a pu vraiment se concentrer sur l'idée de trouver des gradients paysagers impactants avec les deux thématiques colza et éléments semi-naturels dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on a tablé sur un gradient de culture mellifère. Alors, je vous ai mis les trois exemples là. En pratique, nous, on a quand même assez peu de tournesol, Donc, c'est vraiment le colza qui a fait euh, le cours du gradient. Et sur la densité des habitats semi-naturels. Donc je vous montre là des exemples de ce que ça peut donner sur la trentaine de prairies qu'on a finalement sélectionnées. Alors je pense je, de mémoire que ça doit être du plus, du plus fort pourcentage vers le plus faible pourcentage avec un peu les intermédiaires sans forcément que vous ayez les 30. Donc vous voyez qu'on peut passer quand même à des situations paysagères assez radicalement différentes, d'une trentaine de pourcents de colza dans le territoire, ce qui est vraiment pas rien, hein, jusqu'à quasiment pas. Et de densité, alors vous voyez qu'on n'est pas dans du bocage, mais quand même dans des parties de paysages comme ça, on est quand même sur des densités d'éléments semi-naturels assez importantes. Alors bon, les pourcentages par rapport à ce qu'on trouve dans la littérature, c'est toujours difficile à évaluer, parce qu'il y a 50 méthodes pour quantifier les éléments semi-naturels, mais sur l'image du buffer, ça vous donne quand même une bonne idée. Et là, c'est que les haies de, de la densité, jusqu'à des zones où on est vraiment sur des plaines agricoles assez classiques. Donc ça nous donne une spatialisation sur un territoire euh, que vous voyez, un peu forestier quand même. Hein. C'est une zone assez conservée du, du PNR. Et c'est un paysage qui fait une quarantaine de kilomètres sur une trentaine de kilomètres. Pour une trentaine de prairies échantillonnées. Alors au niveau des méthodes, si juste je dépasse complètement un temps, faites-moi signe. Hein. Euh, au niveau des méthodes, je vais aller assez vite, mais juste pour que vous voyez un peu ce qu'on a fait. Euh, contrairement à certaines manipes euh, où on capture au filet euh, les pollinisateurs, nous on est parti sur l'idée des coupelles colorées pour vraiment échantillonner le pool euh, régional de ce qui passe dans les prairies. Donc euh, Je vous passe les détails, mais euh, je pense que vous connaissez un petit peu ça. Donc Pour ensuite bah, étudier jusqu'au jusqu niveau de l'espèce ces euh, euh, récoltes dans les coupelles, et on a fait ça vraiment sur toute la saison d'activité des abeilles, notamment pendant la période de floraison du colza qui était une de nos grandes questions, et c'est là-dessus que je vais revenir plutôt dans les résultats. On a quantifié aussi la ressource locale en termes de diversité floristique présente, et c'est pas juste de la diversité floristique présente, c'est vraiment de la diversité floristique en fleurs. Donc vraiment une évaluation assez fine de la ressource présente à l'instant T des captures. Puis aussi le sol nu éventuellement pour l'aspect d'édification. Et puis bah, ça je pense que vous connaissez très bien, des extractions SIG euh, de pourcentage d'occupation du sol. On est parti aussi sur des choses qui concernent l'agencement, euh, un peu plus compliqué à expliquer, donc je n'y reviendrai pas forcément ici. Donc l'idée c'est vraiment euh, de travailler sur pourcentage de colza et d'habitat semi naturel. Et pour la partie euh, service de pollinisation dont je vous parlais tout à l'heure, on est parti sur la cardamine des prés, donc cardamine pratensis, pour plusieurs raisons. C'est une brassicacée de la même famille que le colza. Vous verrez tout à l'heure sur une image que c'est vraiment très très proche de la fleur de colza, mais d'une autre couleur. Donc en termes de compétition entre ces espèces, c'est assez intéressant à étudier. Qui fleurit en même temps que le colza et qui est totalement polliné, pollinisé par les insectes. Donc il a absolument besoin de ça pour sa reproduction. L'idée, c'est, euh, je pense que vous connaissez aussi ce genre de manip, on étudie la, le succès de reproduction en fait, sur cette pollinisation en comptant les graines produites par ces espèces-là, soit en version accessible par les pollinisateurs, soit en version en sachet donc non accessible, par les pollinisateurs. Et donc dans différents contextes paysagers, comme je mentionnais tout à l'heure. Donc au niveau des résultats sur les trois grandes questions dont je vous parlais tout à l'heure, très rapidement on est sur un bilan de capture sur deux ans de presque 5000 individus, donc identifiés à l'espèce, avec les grands groupes que vous avez là, pour ceux qui connaissent un petit peu la taxonomie des abeilles, au niveau de l'influence du colza et des habitats semi-naturels sur nos abeilles, en fait, on a fait le choix de les distinguer en trois groupes, qui étaient bourdon, autre abeille sociale et abeille solitaire. Donc là on est vraiment parti sur un critère, non pas de grands groupes, un peu à l'aveuglette, mais sur un critère de socialité, parce que ça a vraiment des conséquences sur l'utilisation du territoire par, par ces, ces abeilles. Donc au niveau du bourdon, on a, des bourdons, on n'a pas trouvé d'effet, ce qui était quand même assez surprenant, parce que dans la littérature, les bourdons, c'est un peu les plus étudiés, et ceux sur lesquels il a été montré des choses. Alors en fait, nous, on a eu très très peu de captures de bourdons, assez étonnamment. Et en fait, dans les bourdons qu'on a capturés, c'était souvent des bourdons à langue longue. Alors vous êtes peut-être pas familier de ce genre de choses, mais en fonction des langues longues ou des langues courtes qui peuvent butiner certaines fleurs ou pas. Et en fait, les bourdons à langue longue, qui étaient la grande majorité de notre tout petit échantillon de bourdons, sont donc pas ceux qui vont spécialement butiner sur le colza. Donc c'était pas forcément surprenant qu'on n'ait pas cet effet qui est pourtant vraiment très très commun dans la littérature. Pour les autres abeilles sociales, euh, on a montré un effet négatif du colza. Alors c'est toujours, l'idée c'est toujours dans les prairies permanentes. Hein. Euh, Puisqu'on avait moins de présence d'espèces, euh, enfin moins d'abondance d'abeilles sociales dans les prairies lorsqu'elles étaient fortement entourées de colza. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est assez connu, qui n'était pas forcément orienté dans la littérature sur ces autres abeilles, mais peut-être un petit peu plus sur les bourdons. Bah, en fait c'est un mouvement de spillover qui fait que les abeilles vont se nourrir pendant la période de floraison du colza dans le colza, et abandonnent temporairement les prairies. Et au contraire, après la période de floraison du colza, il bah, y a un retour assez massif euh, des individus dans les prairies, dont un effet positif pour l'abondance des abeilles dans les prairies permanentes. Et pour les abeilles solitaires, plutôt un effet négatif du pourcentage d'éléments semi-naturels, ce qui était aussi un petit peu surprenant. Et on a traduit ça par un effet de dilution, donc beaucoup de potentialité de ressources dans le paysage, donc dilution de la quantité d'abeilles dans chacun de ses habitants. Donc la question qui se posait aussi, c'était est-ce que le colza, la présence de colza dans le paysage l'année précédente peut jouer sur l'éclosion des adultes de l'année suivante. Autrement dit, est-ce que le nourrissage des larves l'année N ben, est favorisé par une, un fort pourcentage de colza euh, l'année N-1 Ce qui était effectivement le cas puisque vous avez ici le pourcentage de colza l'année d'avant et plus les parcelles de prairies étaient entourées de colza, plus euh, on a eu une émergence forte des, euh, des adultes l'année suivante. Donc ce qui s'explique par le fait que lorsque euh, les abeilles sont fortement entourées de colza, elles ont potentiellement plus de facilité à nourrir et à conserver des larves, qui, l'année d'après, bah, fera une forte euh, proportion, enfin euh, une forte émergence des adultes, à l'inverse des abeilles qui n'ont pas accès à cette ressource massive l'année de moins. Là. Et enfin, la dernière partie sur le... le service de pollinisation, la mesure du service de pollinisation est l'impact du paysage, notamment du colza, sur ce service. Euh, alors déjà, on a vérifié qu'effectivement les plants en sachet ben, ne produisaient pas de graines, ce qui était une hypothèse forte du départ. Et surtout, on a vu que le nombre de fruits produits par graine était fortement lié au pourcentage de colza autour. Donc ça confirmait plutôt l'idée d'une compétition entre le colza et cette espèce des prairies qui fleurissent en même temps et qui, vous voyez, a vraiment une morphologie très très similaire à celle du colza. Donc les prairies euh, bah, sont en quelque sorte lésées par le colza aux alentours, puisque euh, les abeilles vont euh, préférentiellement aller butiner dans le colza. Donc en termes de perspective à ces travaux donc, qui sont terminés avec la fin de la thèse il y a un an, mais qui sont encore en cours de valorisation puisque tout n'est pas encore euh, publié. Bah on aurait dans l'idée d'aller plus loin sur les traits fonctionnels des espèces. Euh, Puisqu'on vous ai parlé de socialité à l'instant, mais il y aurait d'autres choses à, à travailler sur le laitisme, sur les préférences alimentaires, sur euh, les types de nidification, par exemple. Sur la taille du corps, on va essayer de faire des choses aussi sur la taille du corps pour être assez corrélé aux capacités de, de vol, donc forcément euh, impactées par la, la composition du paysage. Donc ça, c'est des choses qu'on aimerait euh, vraiment travailler pour aller plus loin. Travailler sur le succès de pollinisation d'autres espèces floristiques pendant la période de floraison du colza et hors de la période de floraison du colza et sur des espèces proches morphologiquement ou pas. Et puis bah, le gros objectif qu'on avait, c'était de mieux caractériser les paysages. Cette partie-là, elle fait vraiment écho à la thèse de Justine avec l'idée de mieux caractériser les éléments semi-naturels. Du paysage plutôt que de dire bah, il y a tant de pourcents de haine, ou tant de pourcents de bandes ou tant de pourcents de prairies euh, dans le paysage, l'idée c'est vraiment de les caractériser pour essayer de, bah, de qualifier la qualité du paysage avoisinant en termes de potentialité de ressources, de haine étant bah, potentiellement pas du tout les mêmes en termes de, de ressources. Et puis l'idée qui va derrière c'était aussi de ne bah, pas s'affranchir de la partie agricole et d'essayer de spatialiser les pratiques, ce qu'on avait essayé de de mettre de côté sur notre parcelle d'études. au niveau du paysage bah, deux colza gérés par deux agriculteurs hein, c'est pas la même chose et un colza bio c'est évidemment pas la même chose qu'un colza conventionnel et puis il y a plein de degrés intermédiaires entre ces deux ces deux là et ça c'est vraiment pour l'instant un gros verrou méthodologique pour nous donc on a vraiment essayé de le faire avec un partenariat avec la chambre régionale d'agriculture et en fait on s'est confronté très vite à un manque de données évident même sur des choses qui sont euh, de routine euh, par la chambre d'agriculture avec des buffers autour de 5, 7, 10% maximum de parcelles renseignées. Donc voilà, on se retrouve devant un problème pour quantifier ce, cette qualité paysagère finalement du point de vue de, des pratiques et de l'intensité des pratiques. Donc ça, c'est des réflexions à maturer, mais pour l'instant, on, on est plutôt devant une impasse. Bah, on aimerait pérenniser le réseau, évidemment. Nous, on n'a pas la chance d'avoir un beau site atelier comme le vôtre ou comme euh, d'autres ont, donc ça, ça a été quand même un gros effort de, bah, de mise en place, de contact, d'enquête, etc. Donc c'est quelque chose qu'on aimerait bien pérenniser. C'est pas forcément simple quand c'est pas dans le cadre d'un site atelier comme ce que vous avez, vous, en termes d'acquisition de la donnée non plus, sur les assolements chaque année, sur les pratiques, etc. Donc euh, voilà, c'est une, une intention assez forte, mais... Je pas que nous, ça dépend des budgets, des soutiens qu'on peut avoir pour ça. Et le réseau, en tout cas, il est étudié depuis sur d'autres taxons, comme la faune auxiliaire du sol, il y a des manies de Carabie, il y a des manies de Parain, etc. Et puis, bon, je ne peux pas rentrer dans le détail de ça. Et je vous remercie de votre attention. Merci.